Est-ce que quelqu'un a déjà acheté une voiture pour la rentrer dans son garage pendant 20 ans et pour la sortir au bout de 20 ans quand elle était périmée Non, c'est jamais arrivé en fait, parce que c'est idiot. Tout simplement, je dis ça pour simplifier, vraiment, pour simplifier. Ça n'existe pas d'acheter des choses 20 ans à l'avance pour les utiliser tout de suite. Donc cette gare, avec rien que chose, c'est fermé. C'est on vous l'a dit tout à l'heure, et je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Merci à tous d'être venus dans cette gare vide.